est-ce qu'il oh. oh, est ce Oh, c'est pas grave. Il faut aller dans l'eau après. est Iskiwiwi Ashkawawa Iskiwiwi C'est qui Iskiwiwi C'est c'est un tout petit indien. Ashkawa, un gros hippopotame. Iskiwi lance une flèche à Ashkawa. Zim Pouk tombe dans l'eau. Glou, glou, glou, glou, glou. Iskiwiwi est tout content. Mais Ashkawa c'est nager. Bouh